Aujourd'hui, on va faire la présentation du Soloniac Sika 130 Alors, il voilà, un couteau voilà, qui est vendu sur la Decathlon pour euh, à peu près 23 euros. Euh, bon, c'est de fabrication chinoise, de hein, toute façon c'est marqué dessus. Voilà, c'est la lame. C'est une lame en une seule fois, donc elle est très solide. Elle dépasse ici, parce que si vous voulez faire du bâtonnage pour taper dessus ou comme ça, ben, elle est renforcée, donc en plus elle est épaisse, hein, comme lame, euh, c'est assez tranchant, c'est exactement pareil, que la, c'est le même type de lame, Voilà, c'est du 5C CR15, euh, c'est un mélange entre je ne sais plus quel type de, de, de métaux, assez, c est, c est, c est... franchement c'est très résistant, le seul inconvénient c'est qu'il faut l'aiguiser assez souvent, là c'est sûr, bon là il est neuf donc euh, il se... Il se... Il est aiguisé, on va voir. Voilà, Alors, pas de souci. Pour faire du bâtonnage, bon là j'ai rien pour le faire, bon, enfin j'ai essayé, ça marche très très bien. De toute façon vu l'épaisseur de la lame, il a pas de soucis. Il y a un truc pour arrêter le doigt pour que vous ayez une bonne prise quand vous coupez. Il est vendu avec cet étui, avec un truc rapide, qui peut se détacher, pour pouvoir le fixer directement à la, à la, à la ceinture. Avec un étui, voilà, vous pouvez le rentrer directement, comme ça. Voilà. Bon, c'est un couteau, donc, qu'on est d'ici 430, parce que je crois que la lame, si je ne me trompe pas, elle fait à peu près dans les 12-13 cm. Euh, bon, c'est pas le meilleur couteau que j'ai eu, hein. ça n'a rien à voir avec les autres couteaux de survie, euh, mais... Euh, pour le prix, honnêtement, c'est honnête. Il est bien coupant. Voilà, il se plante bien, il n'y a pas de problème. voit voilà, il coupe bien. Voilà. Voilà, c'est un couteau qui coupe bien. Il s'aiguise facilement. Pour, maintenant, pour un usage intensif et tout ça, il faut le réaiguiser assez, assez régulièrement. Mais sinon, voilà, il fait, non, il fait bien le travail hein, pour, euh, de Bushcraft, couteau de, de survie. On va dire pour un entrée de gamme, c'est pas mal. Après, par rapport à l'autre que j'avais, l'autre couteau de dessus, j'ai oublié la marque, c'était euh, le beau couteau qui valait 150 euros. Bon, c'est sûr, on n'est pas du tout dans la même catégorie, il vaut 23 euros. Mais euh, honnêtement, euh, c'est honnête, c'est pas, pas un couteau de merde. Euh, regardez, prenez par exemple une branche. Voilà. Ça va ça, voilà, ça on peut voir c'est pas ça on n'est pas là à couper plusieurs fois tac voilà ça ça ça, ça, ça tranche bien il n'y a pas de souci Bon, c'est pas du tout sa vocation, hein. c'est pas du tout un couteau fait pour ça, mais faut que je vous montrer que vous voyez, il met sur un arbousier qui est un bois très dur. Voilà, ça C'est hein. pas du tout un couteau qui est fait pour ça il est petit. Hein. mais là, comme je l'ai bien attaqué quoi, donc c'est un couteau qui coûte très très bien. Il n'y a pas de problème en prendre avec une feuille, toujours le test de la feuille. ça coupe pas, pas mal quoi. Bon, je dis c'est du moyen plus hein. à ta... non, pas ça non coup de rasoir mais bon ça coupe bien quoi je veux dire pas trop l'aime ouais, il est bien coupant hein. voilà ça il se plante bien il n'y a pas de problème anti-dérapant et euh, voilà avec une petite on peut mettre une dragonne avec comme je vous dis la lame en une fois donc ça, ça fait des lames très robustes et là, ça dépasse parce que vous pouvez taper dessus. Qu'on fait du bâtonnage, vous mettez sur une petite bûche pour les taper, y taper, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est un couteau qui, est... qui est intéressant, sans partir. Disons qu'il voilà, il fait tout bien sans faire dans l'excellent. C'est un couteau moyen plus on va dire. Voilà. Couteau solonique Voilà, à plus les mecs, ciao.